Je désire mettre en place une ferme en permaculture qui va associer euh, nos essences, nos herbes aromatiques, nos fruitiers et la biodiversité de la Guadeloupe afin de pouvoir retrouver ces fruits-là sur nos marchés locaux. J'aurais voulu remettre en place une biodiversité local, qui nous permettra de ne plus utiliser pesticides en grès, de ne plus détruire la faune, parce qu'on détruit aussi la faune, la flore et la terre, mais au contraire, de les remettre en place pour pouvoir mieux produire, enrichir le sol et refaire venir tout ce qui est animaux nécessaires pour le travail de la terre. Surtout ne pas utiliser, ne pas appauvrir davantage avec des monocultures. Ce qui veut dire, c'est la biodiversité dans son ensemble qui va créer ou recréer la richesse de nos sols et de nos fruits. J'aime mes fruits et je sais leur valeur nutritionnelle et je veux les remettre sur nos marchés à des prix corrects pour que tout un chacun puisse en bénéficier. La SAFER a trouvé mon projet intéressant lors euh, d'un entretien avec eux. CERFRANCE a fait un, un document de viabilité et je suis inscrite sur euh, la liste d'attente des, des jeunes agriculteurs en attente de terrain foncier. J'ai participé à ce concours pour booster mon projet pour pouvoir avoir un terrain et surtout pour apprendre et me perfectionner en agriculture.